Merci à tous. Et bien sûr, je tiens tout particulièrement à souhaiter la bienvenue à Jared Kushner et Ivanka Trump. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de l'importance de cette occasion, non seulement pour l'administration Trump, mais d'une manière très personnelle pour vous, pour chacun de vous, pour la poursuite de la paix, et pour le président Trump lui-même. Merci, chers amis, quelle journée glorieuse Souvenez-vous, de ce moment. C'est historique. Président Trump en reconnaissant l'histoire. Que vous avez fait l'histoire. Donc pour moi cet endroit rappelle des souvenirs personnels. Mais pour notre peuple, il évoque profondément les souvenirs collectifs des plus grands moments que nous avons connus sur cette ville. Sur une colline à Jérusalem. A Jérusalem, Abraham a passé. Le plus grand test. de fois il a le droit d'être le père de notre nation. A Jérusalem, le roi David a établi notre capitale, il y a 3000 ans. A Jérusalem, le roi Salomon construit notre temple. Notre temple qui a résisté pendant des nombreux siècles. A Jérusalem, les exilés juifs, de Babylone, ont reconstruit le temple qui resta encore, des nombreux siècles, à Jérusalem. Les Maccabéons, reconsacraient ce temple. Ils lui ont dédicacé, et restauré, la souveraineté juive, sur ces terres. Et c'est ici, à Jérusalem, quelques 2000 ans, plus tard, que les soldats d'Israël, parlaient trois immortels. Le monde du temple est entre nos mains. Le monde du temple, est entre nos mains, est entre nos mains qui ont remonté l'esprit de toute la nation. Nous sommes à Jérusalem et nous sommes ici pour y rester. Je vous remercie.